A l'occasion de la sortie de l'article La Domination Adulte sur le site de Second Souffle, on vous propose de voir comment est-ce qu'on fabrique simplement un livret. Donc une fois sur le site, allez sur l'article La Domination Adulte et téléchargez la version cahier. Une fois imprimé, marquez bien le pli, ça vous aidera pour la suite. Ça gardera les feuilles en paquet ensemble, sans que ça bouge. Et avant de passer à l'agrafage, remettez quand même euh, le paquet à plat, de sorte à ce que ce soit plus facile pour bien enfoncer les agrafes. Je marque à 5 cm des bords l'endroit où on va fixer les agrafes juste ensuite. Ensuite, je place une gomme au-dessous d'une marque, j'ouvre la l'agrafeuse et l'idée ça va être d'enfoncer l'agrafe à travers le papier dans la gomme. Donc une fois que c'est fait, que j'ai bien réalisé mon trou, je vais retourner ma feuille et puis je vais retirer la gomme de l'agrafe. Et puis je vais simplement la fermer avec mes doigts. Donc vous pouvez utiliser le dos de l'ongle ou un objet métallique. Enfin, peu importe l'objet, tant que ça fonctionne pour vous. Donc une fois que c'est fait, il suffit que je fasse la même chose de l'autre côté. Donc je place la gomme sous la deuxième marque. J'enfonce l'agrafe à travers le papier dans la gomme. Et de nouveau, j'enlève la gomme et je ferme mon agrafe. Il ne vous reste plus qu'à bien marquer le pli et c'est terminé, votre brochure est prête